Et vous avez un petit moteur de recherche euh, simplifié juste d'un champ qui va nous permettre en fait, d'ajouter euh, rapidement euh, des informations. Donc, on n'est pas dans un, dans un résultat de recherche complet avec des facettes. C'est-à-dire que c'est un, un mode raccourci pour ajouter des documents à une sélection euh, sans. alors par contre, ce que je voulais faire c'est que la recherche au ça elle peut-être utilisé euh, dans le, le site principal, donc je ne vais pas me mettre dessus sélection Je vais passer sur les déjà lus La recherche sur le site elle est compliquée Ah, voilà, là c'est beaucoup plus rapide. Donc là par exemple, je suis.. Euh, donc je vais ajouter des documents à la sélection déjà lue. Et pour euh, donc ce mode de représentation là, cet accès-là permet euh, voilà, de cliquer directement sur, euh, sur l'ajout. C'est-à-dire que voilà, j'ai déjà lu voilà, les, les, trolls, les trolls de trois qui sont présentés ici. Je peux faire ça directement c'est pour présenter quelque chose de, de, plus, de plus dynamique. Et si je retourne dans mes sélections, euh, ici, dans mes déjà-lus, voilà, je retrouve bien les, les différents euh, documents. Donc ça, c'est voilà, pour inciter aussi le, le lecteur à, à parcourir les listes, à rechercher des choses qui sont... Euh, pour, pour aller un peu plus vite, présenter des actions un peu, un peu plus simples. Alors déjà lu, je vais, je vais m'attarder sur, sur cette sélection, puisqu'en fait ce sont, euh, il, y a, il y a trois sélections qui sont générées maintenant pour chaque utilisateur automatiquement, qui ne peuvent pas être supprimées. Donc c'est la, la sélection déjà lue, euh, mes préférés, si j'affiche tout, je vais pouvoir voir aussi à lire. Donc, ces trois sélections-là, en fait, on ne peut pas les supprimer puisqu'elles sont liées à des fonctionnalités particulières dans l'interface, notamment sur, sur les notices. Donc là, si je vais voir un résultat de recherche, vous voyez que, euh, donc là, j'ai fait voir le panier, j'ai bien ici un petit, une petite action qui s'est symbolisée en, en couleur pour me dire que c'est déjà lu. Donc, je peux aussi cliquer sur « Mes préférés » et « À lire ». Donc, en fait, il y sont trois actions ici qui sont reliées à trois sélections qui sont disponibles par défaut dans le compte lecteur. Alors, pour l'instant, il n'y a pas énormément de, de, dire de retour, si ce n'est que l'utilisateur peut dire que je le mets dans « Mes préférés ».« Je l'ai déjà lu, mais je le mets à lire parce que j'ai envie de le relire, par exemple euh, ». Voilà, C'est des actions plus simples, mais en termes d'enrichissement de, dire, dire autour de ces actions-là, que l'utilisateur final pourrait faire, que le lecteur va faire, on n'utilise on pas grand-chose. On met dans un panier, donc l'utilisateur peut aller consulter son panier et s'en servir, il prend son il prend son téléphone pour aller à la médiathèque et regarde ce qu'il va être prévu de lire, ce qu'il ne veut pas réserver ou des choses comme ça. Alors, aller à la médiathèque, ce n'est plus, plus dans les mœurs actuellement. Mais... Enfin, voilà, Ça reste des, des tags que, que l'utilisateur peut facilement euh, ajouter euh, sur des documents euh, pour euh, les ranger. Alors ici, ce que je voulais vous présenter par rapport euh, à ce que je disais tout à l'heure en cours de développement, donc ajouter un onglet, euh, mes séries. Là, on est, on est déjà en production, donc c'est déjà quelque chose qui est arrivé. C'est qu'en fait, donc, le Troll de Troyes numéro 22, il fait partie d'une du, euh, série Il bookait, donc via la clé œuvre à regrouper, on peut aller voir les œuvres. Et on voit ici que euh, j'ai un badge qui s'affiche qui me dit que j'en ai lu 1 sur 24. Donc, ça sous-entend en fait qu'il y a une série de 24 et que j'en ai lu qu'un. Par exemple, si je vais voir toutes les tonnes, en fait, il va me relancer la, la recherche. Donc, ça, c'est, on va dire, une première étape dans l'utilisation du, du panier, enfin de la sélection déjà lu qu'aurait généré un utilisateur. Et donc, le, le but, c'est d'aller un peu plus loin. Donc là, il y a un, y a un premier affichage qui est le, le tag. Et en fait, le, le but suivant, c'est au niveau de, de mes sélections ici, c'est-à-dire qu'à partir du moment où dans déjà lu, j'ai une série, et bien, en fait ces séries sont extraites, enfin sont extraites, elles restent dedans, en fait elles sont juste, il y a un affichage découplé des, des, des du, du, de la sélection qui va mettre en avant les séries que, que, que j'ai que lues et notamment que je n'aurais pas terminé de lire. Donc là par exemple, sur, sur le troll de Troyes, ça se mettrait ici en avant pour me dire que ben, je, je lis. Contrôle de 3, mais je ne l'ai pas terminé. J'en ai lu euh, de 10 sur 24, ou etc. Euh, voilà, ça, c'est un développement qui va arriver bientôt. Et euh, enfin voilà, c'est un peu ce que je voulais vous présenter. C'est euh, ce sur quoi on peut, on peut se tourner avec les, les, les paniers de transfert. On va essayer de les de les enrichir en, en réutilisant le, les données qui sont qui sont présentes que les gens voilà. alors après on pourrait imaginer la même chose avec les, les préférés ou à lire euh, euh, donc voilà pour les sélections donc ce qui a un peu changé dès qu'on fait une euh... Voilà, donc par exemple, j'ai déjà lu hop, le 24, le 23, le 22, le 21, etc. Je vais rafraîchir. Et voilà, du coup, alors là, je pourrais améliorer la chose. cest à qu'à chaque fois que je clique sur déjà lu, vu que ça ne recharge pas la page, je pourrais aller mettre à jour les, les indicateurs, par exemple. Ça pourrait être un peu plus, un peu plus cohérent. Voilà. Donc, en gros, c'est avoir une visualisation dans le compte lecteur de qu ce que ça signifie ce 4 sur 24. Eh bien, ça signifie que j'ai lu des épisodes de Troll de 3, et le, le système de compte lecteur me met en avant que j'ai que lu qu'une partie de cette série. Et, et du coup, bah, ça fait un peu une, une médiation automatique autour de, du fond de la médiathèque qui est euh, qu'elle possède d'autres exemples d'autres exemplaires de la série et que l'abonné, il ne les a pas tous. Voilà en gros euh, ce que ça fait. Alors, si je reviens au compte lecteur, donc ça c'était... Alors, j'ai euh, des questions là. du coup, je profite que tu, que tu sois en train de switcher sur un autre sujet. Tout euh, à l'heure, tu as montré qu'on pouvait mon euh, changer les, les infos personnelles, modifier oui. les infos. Donc, il y avait une première question de, est-ce que ça revient dans le SIGB Donc, il y a certaines choses qui vont dans le SIGB, notamment le mot de passe. Et je crois l'adresse mail. Et du coup, il y a Lucille de Belay qui disait qu'il tu sais, y a une admin var où on peut définir qu'est-ce qu'on change. Et à première vue, toi, ce que tu proposes de modifier dans le magasin de thème passe par-dessus l'admin var. Oui. Est-ce que tu sais ouais. Oui, oui, oui c'est ça. Alors, le… Euh, donc ce qui remonte dans le SIGB ça c'est propre à chaque S SIGB mais en tout cas le, on, quand l'utilisateur le, le, va modifier quelque chose bah, ça va le faire euh, au maximum c'est à dire que euh, tout ce que le SIGB va savoir prendre en charge euh, ça, ça va être mis à jour donc, si, je prends, euh, si je prends ici et après effectivement il y a une admin aujourd'hui qui permet de de diminuer ou d'augmenter ou de choisir les champs, euh, oui, pour l'instant, elle, elle est complètement écrasée. Ouais. C'est-à-dire que j'affiche les, les informations de l'utilisateur. Ouais, donc, s'il si change, entre... si, si, si change son mobile, quand il va valider, ça ne va pas faire grand-chose. Ça sera écrasé à la, pro, à la prochaine connexion. Bah, s'il si change son... Euh, ben, S'il change son mobile, il change son mobile. Donc, ça change que sur Bokeh, ça ne change pas dans le SIGB Si le SIGB, il sait le prendre en charge, le téléphone, ça peut le mettre dans le téléphone. Donc, ça, il faut, il faut, voir, euh, il faut voir avec les différents SIGB. Mais là, normalement, des, en fait le, le, le formulaire qui est affiché là, c'est déjà en fait un formulaire qui est adapté au SIGB qui est en face. C'est comme ça que qu'il est, qu est, qu est construit actuellement dans Bokeh. Dans Bokeh, aujourd'hui, c'est le SIGB qui définit le, le formulaire qu'on affiche. Et après, il y avait effectivement une admin var pour, malgré que le SIGB permette par exemple de modifier le téléphone, dans Bokeh, on pouvait dire non, on ne veut pas afficher le champ téléphone. Enfin, moi, je suis parti sur un, un mode plus, plus souple pour euh, l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, peut voir qu'il a un numéro de téléphone faux. Bon, euh, il est assez euh, euh, grand pour le changer tout seul. C'est un peu dans, dans, dans cette optique-là que j'ai enlevé le, le, la chose de var. Et le problème de VAR, c'est qu'il y a un problème de, de temporalité. C'est-à-dire que si demain... En fait, euh, au départ, VAR, ça a été fait parce que dans les SIGB, le web-service n'était pas compatible avec tous les champs. Du coup, c'était plus pour rattraper des choses que vraiment une utilité sur le, sur le formulaire en lui-même. C'était était quelque chose qui n'était qui était pas… Et du coup, à partir du moment où le, le, le web-service du SIGB prenait en charge, par exemple, le téléphone… Eh ben, si on si n'allait on pas dans VAR euh, remettre le champ téléphone, ben, l'utilisateur ne pouvait jamais euh, changer son téléphone. Quoi. Voilà. Donc là, au moins, c'est dynamique avec ce que sait faire le SIGB. C'est-à-dire que demain, s'il y a un développement dans la NIC, dans COA ou n'importe lequel de vos SIGB qui prend en charge un nouveau champ, euh, euh, eh ben là, au moins, le, le formulaire est automatique. cest À dire que à partir du moment où nous, on le développe, il y a, on n'a pas à intervenir dans vos bases de données pour dire ah oui alors il faut aller dans la ligne de barbe tel site pour activer euh, tel champ voilà c'est une simplification de l'administration parce que là le, pour moi l'administration était, était plus nécessaire ou en tout cas donc, ça manquait d'efficacité euh, voilà il y avait une autre question j'essaie non, non, c'était… Euh... Lucile m'a dit qu'elle en avait une autre, mais elle ne l'a pas posée. Mon autre question, c'était surtout au sujet en fait, des boîtes articles. Donc, ça peut attendre un peu pendant qu'on est dans le conflicteur. Ok, d'accord. Alors, du coup, vu qu'il y a un petit sens d'interaction, est-ce que ça vous… Ça vous convient pour l'instant de prendre du temps comme ça sur le, sur le compte lecteur ou il a pu aller plus vite, où vous avez déjà, vous, parcouru pas mal de choses ou vous apprenez des choses Moi, j'avais une question, du coup, justement, sur la modification. Est-ce que c'est possible de la bloquer complètement, d'interdire euh, la modification totale bon, C'est peut-être pas le mot de passe, Sophie Non, pas le mot de passe, mais euh, tout ce qui est nom, prénom, adresse… Euh que ça s'affiche, mais que les lecteurs ne puissent pas le modifier. De bah, toute façon, c'est a... pareil, il y, y a une admin var pour ça, qui est euh, autorisation de... Enfin, qui est exactement fait pour ça, en fait. Hein. Est-ce qu'on autorise ou pas la modification euh... ouais, mais du coup, ce que Lucie avait l'air de dire, c'est que le, le magasin de thème, euh, enfin, même si tu avais configuré, tu avais retiré des champs dans l'admin var, euh, il affichait tout quand même. Mais peut-être parce que tu es, es en mode admin, que tu vois tout. Non, non, non. C'est bien, bien dans, le, dans le magasin de thèmes. Les admin var, je les, reprends, je les, je les utilise pas. D'accord. Ouais, voilà. C'est bien ça la question. Et c'est pareil pour l'interdiction inter, de, de modification des champs euh, des données. C est, c est, je ne crois pas que var est prise en compte. C'est-à-dire qu'on peut autoriser ou, ou pas autoriser, c'est n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que même si on a dit j'interdis la modification des informations du constructeur, le, pour l'instant, les magasins de thèmes proposent toujours le bouton. Alors après, peut-être que la, la, la validation, ça ne se fera peut-être pas. Euh, mais c'est dans, dans le même principe, c'est-à-dire que, en fait, pourquoi La question, c'est pourquoi on va interdire à quelqu'un de modifier son nom s'il y a exemple, une faute ou qu'il a changé d'adresse ou des choses comme ça. C'est plus de ce côté-là, c'est-à-dire ne fait pas confiance au lecteur pour X raisons. Enfin, du coup, voilà, moi, je pars dans une, dans, sur la démarche où on laisse plus de possibilités sur l'édition des informations usuelles sachant que derrière effectivement est-ce que le SIGB va, vou va vouloir modifier le nom et le prénom. Oui, en fait, c'était ça. C'était si les infos remontent pas au SIGB, c'était pour ça en fait. Oui, et puis en plus, tes modifications, elles risquent d'être écrasées par le prochain envoi de fichier, enfin le prochain fichier lecteur. Quoi. Oui, si le, si le SIGB n'a pas, pas réceptionné la, la modification. C'est ça. Donc okay. ouais, en fait, c'était plus, plus donc on se rend bien compte qu'en fait que les, les paramétrages qu'il y a actuellement dans Bokeh sur des années qui permettent ou pas d'afficher des champs ou d'interdire ou pas, en fait c'est pour des problématiques de web service euh, qui fonctionnent ou qui fonctionnent mal. Après euh, avoir dans, avoir dans l'usage en fait. Euh, contre, je... Alors du, du coup, euh, le truc c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas interdire la modification. Euh, pour l'instant, non, c'est pas, pas. À part le masquer en CSS, quoi. Bah, le masquer en CSS ne ce n'est pas une interdiction. C'est Quelqu'un qui est malin, il peut très bien le voir. En il fait, ouais. y, y a une différence entre le masquer en CSS. Euh physiquement l'utilisateur le voit pas mais en tout cas le bouton est présent dans, dans le navigateur Donc, euh... mais après bon s'il faut interdire les, les as, si c'est quelque chose de, de pertinent ou qui a du sens moi je n'en saisis pas le saisis pas l'intérêt si, si vous dans votre dans le dans le logiciel c'est une une fonction qui est nécessaire, euh, moi je pas de problème. Euh, et d'ailleurs, dans les prochains développements, il y aura un bouton aussi euh, télécharger mes données. Donc ça c'est pour répondre aux exigences euh, RGPD. Donc ici hein, sur cette maître ligne, l'utilisateur euh, pourra récupérer toutes les informations le concernant qui sont uniquement dans le système Bokeh. Pas dans, pas dans le SIG. Voilà, pour revenir un peu sur les informations. Euh, donc, ça, les suggestions, j'ai montré. Donc, ça, ça revient au formulaire. Donc, la sélection, on a passé du temps dessus. Ensuite, les, les recherches suivies. Euh, donc, ça, les recherches suivies, c'est une fonctionnalité qui existe déjà dans Bokeh, mais qui est très confidentielle, et très peu de sites qui ont activé ce module-là. Euh, je vais cliquer « Commencer maintenant ». Donc là, c'est sur le même principe que pour les suggestions, certes qu'on n'en a pas encore fait, mais néanmoins, le voilà, le, le compte lecteur nous incite à aller, à aller regarder. Donc on va aller voir ça. Donc, la recherche suivie, alors, j'ai déjà eu une, une remarque que j'ai toujours pas implémentée, c'était d'avoir justement une, une petite description pour le lecteur de qu qu'est-ce qu que ça fait. Parce que là, bon c'est assez vague, là, sur juste un, juste un titre comme ça. Donc, la recherche suivie, ça vous permet en fait de vous abonner à une recherche, donc de la suivre. Et dès que cette recherche va récupérer une nouvelle notice, dynamiquement, donc euh, quand il y a l'intégration cosmogramme pendant, pendant la nuit, l'intégration des nouvelles données du SIGB qui arrive dans, dans Bokeh. Pour chaque abonné qui se serait donc, inscrit à une recherche, on va euh, récupérer donc, en fait, le, le delta de ce qu'il y avait déjà euh, dans l'abonnement en fait, et les nouvelles choses. Bon, disons, là, compliqué ça je t'ai dit peut-être plutôt sur moulin qui est chez eux euh, médiathèque moulin mais ils ont euh, le serveur est chez eux aussi ouais ah, ils sont ils sont Et à ils, ils ont déjà activé les magasins de thème bon, ils sont mmh. pas là mais ils nous en voudront pas Mais en fait, j'ai l'impression que ça impacte quand même beaucoup de bokeh. Hein, parce que je me demande s'il n'y a pas un problème avec le serveur ah, mais de as cache. Le, le, le serveur de cache ouais. qui doit être pété, c'est pour ça qu'il n'y a pas les images et les trucs comme ça aussi. Oui, c'est un peu, un peu problématique euh. Non, mais toi, c'est pas mieux en hein, moulin, je ne même pas accéder à l'administration. Alors, Anaïs nous dit d'aller sur GPSEA. Il est fluide GPSEA. Euh... Ah ouais. Je suis dessus, donc oui, normalement, ça devrait marcher. Bon. ils sont à jour Hop. ah oui donc là, ils ont ils en ont, ils en ont essayé pas mal c'est le euh, je crois le profil yes. un oh, css t'as pas l'agenda tu l'as masqué, Alex Non, j'ai rien touché à cette page encore. Il n'y a pas d'agenda, du coup, de configurer encore. Peut-être pour ça Dès que tu as un article, enfin, comme il n'y a pas d'articles qui ont des événements. Non, non, c'est que Le but 051, un... ah, il n'est pas un ouais, jour. Euh, c'est pas grave. De toute façon, il y a, il y a ce qu'il faut pour la, pour la version. Un donc j'en étais à voilà, mes recherches suivies. Donc suivre une recherche. Ah ben, j'ai mis la petite description ici. Voilà, donc suivre une recherche pour être informé dès qu'une nouveauté est ajoutée. Donc ça c'est pareil, c'est pour mettre en avant le fond de la médiathèque par rapport aux actions de l'utilisateur. Donc c'est voilà, avoir des, des, des notions de, de médiation automatique. C'est-à-dire qu'on s'abonne à une recherche et on reçoit donc par mail ou dans son compte lecteur eh bien, les nouveautés concernant les recherches qu'on a suivies. Donc là aussi, on a par exemple, on a trois exemples de recherches. Euh, les livres, des CD, des revues scientifiques, par exemple. Donc là, on voit que dans les exemples qui sont proposés euh, et ben il n'y a pas de notice c'est un, un peu triste mais ça ne nous empêche pas quand même de nous abonner à cette recherche c'est-à-dire que euh, ça peut être une donc là je valide, donc là il me propose de, de rechanger si je veux changer le, le libellé dans lequel je recherche donc ça c'est une fonctionnalité qui existe déjà dans Boké, mais qui n'est pas du tout mise en avant et pourtant que je trouve plutôt sympathique et utile pour un, pour un lecteur donc là je me suis abonné au livre de Jean Dubronneuf et du coup dès qu'il va y avoir une notice qui va rentrer dans cette recherche, puisqu'en fait c'est une recherche, si je regarde la recherche, donc là aujourd'hui qui me dit qu'il a pas de. qu'il a pas de qu'il n'y a, qu a aucun résultat, euh, je, je vais en être informé. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dans ce. quoi dans ce modèle, dans, ce, dans, dans cette base. Il n'y a pas grand-chose. Hein, dans... Oui, oui c'est un, un site en cours de développement. Super Mario. Donc là, pareil, on a un petit moteur de recherche, euh, enfin, un petit moteur de recherche avancé, assez simple, pour pas perdre d'utilisateur final dans un formulaire trop simple ni trop compliqué mais ça permet d'être déjà un peu plus euh, un peu plus hop c'est des super mario section on va laisser comme ça on va déjà regarder ce qu'il propose et là vous avez une visualisation qui euh, qui n'existe pas dans le, la version historique hein, qui est en gros celle qu'on a ici qui, en fait, vous avez des regroupements de recherche, de résultats de recherche. Donc, en fait, ça ici, c'est en fait, un résultat de recherche qu'on qu est en train de voir, mais sous forme de, de carte. Quoi. Pas sous forme vraiment d'un résultat de recherche complet. Donc, là, on voit bien que les, les résultats de recherche, ils sont... Ils sont bien liés au, au serveur de cache. Hein. Parce que là, en gros, pour chaque vignette qui va être euh, sur le serveur de cache, voilà, il, va, <rire> il va demander au serveur de cache, c'est quoi la vignette Donc. Bon GPSEA c'est le pire de tous. Et puis il n'est même pas à jour. <rire> bah, pas rien, <rire> il, est pas, il est pas à jour. <rire> moi je suis avec. <rire> euh, bon, je vais essayer de retrouver un compte lecteur qui marchait potentiellement. Alors, GPSE non. On retourne sur la glo moulin. Donc ça c'était pour les recherches suivies. Alors l'historique de recherche. C'est uniquement les recherches qui sont faites pendant la session euh, actuelle. Voilà, ça a le mérite d'être là. Je ne vais pas passer plus de temps dessus. En fait, ça veut dire que quand il se réidentifie sur une autre machine, il n'a pas gardé son historique ça. de recherche voilà, C'est voilà, ça. C'est que, que en session. C'est que sur la session. Donc, les lettres d'information, ça c'est une nouvelle, une nouvelle entrée. Donc, dans la version historique, pour aller s'inscrire ou se désinscrire d'une lettre d'information, il faut aller sur bah, justement l'écran de modifier mon compte. Et là, on a les, les lettres d'information qui sont des cases, des cases à cocher. Donc, là, j'ai voulu rendre ça un peu plus sympa, donc avec un. Une vraie entrée pour les lettres d'information. Donc, après l'emplacement, le, je ne suis pas encore très sûr. Peut-être ça vaudrait le coup de se reposer la question, de le déplacer. Euh, bah peut-être dans le bloc information, finalement. De remonter ici. Ou alors dans euh, peut-être l'agenda. Non, peut-être pas. Je ne sais pas. À voir. J'ai une question euh, sur la, la lettre d'info, là. Oui. Si tu n'as aucune lettre d'info, euh, cet onglet, les lettres d'information, il n'apparaît pas si tu les supprimes. Non. non, parce que là, en fait, on n'est pas Donc dans Ils un... sont en brouillon, quoi. C'est ça. Donc là, on n'est pas dans un onglet. Enfin, on est dans l'onglet « Mes sélections ». Et dans l'onglet « Mes sélections », on retrouve les lettres d'information. C'est pour ça que je dis que le que ça pourrait être déplacé dans, dans, un autre, dans un autre onglet qui est disponible ici on va voir celui qui est le plus pertinent bon, peut-être que dans les sélections ça, ça va bien mais... euh, voilà donc là un bouton donc là normalement on a l'image c'est à dire que si dans votre lettre d'information vous avez un média de type image, carousel etc, bien, il s'affiche ici et euh, vous avez le titre et une petite, euh, le début le début de la lettre d'information du, du mois, euh, mois courant. On peut s'inscrire ou se désinscrire ici. D'ailleurs, je crois qu'on m'a remonté un bug, que ça marchait plus, voilà, plus très bien. Euh, enfin, que ça ne rafraîchissait pas la page, mais en gros, là, je suis bien inscrit. Alors ensuite, vous avez ici euh, un onglet nouvel onglet qui, qui est mes avis euh, donc celui-là à mon avis va partir en guette aussi puisque c'est basé sur un résultat de recherche donc pareil avec le commencer maintenant qui me permet ah non, il répond, super voilà d'aller chercher des notices et de tout de suite euh, proposer des avis sur les documents euh, sans perdre le contexte et un peu comme tout à l'heure, quand je allais piquer des notices pour les mettre dans une sélection, et ben là, en fait, dès que je vais valider, euh, cet, euh, tout cet encart va disparaître, euh, etc. Voilà, une, ouais, une façon un peu plus euh, rapide pour poster euh, des avis. Que, euh, si je reprends mes petits 3G3, allez, j'ose lancer une recherche. Ça, ça, sachant une chose, c'est que maintenant, en fait, on peut très bien euh, mettre que des étoiles. Il n'est plus, plus obligatoire de mettre un titre et du texte. Euh, voilà, donc par exemple, là, je mets le 24. Donc là, je suis désolé pour, euh, pour Moulin. Mais je vais mettre une, une note. J'ai la et voilà. Et je peux continuer comme ça. Voilà, je peux juste en, mettre, juste en mettre une. Et du coup, si je retourne dans « Donner des avis », de toute façon, je, je, vais voir le, je vais voir le document. Voilà. Et je, peux le, je peux le supprimer d'ailleurs. Par vous, le 5 mai, etc. Modifier, voir le document. Voilà, donc voilà, ça c'est aussi une interface qui a été complètement remodelée, puisqu'aujourd'hui, donner un avis sur un document dans la version historique, c'est quand même laborieux pour un lecteur. Euh, voilà, donc il y avait aussi une notion de rendre la chose plus facile pour l'utilisateur. Alors ensuite, il y a un onglet donc on va directement arriver sur mes configurations voilà c'est ça donc dans les configurations vous avez une sous-partie donc ajouter une carte d'abonné donc ça, ça vous permet de faire du du multi-compte mais au niveau de bokeh c'est à dire que dans le SIGB les comptes, les cartes ne sont pas liées par contre dans bokeh vous pouvez les lier, alors c'est très pratique pour les administrateurs Puisqu'en fait, vous pouvez aller choisir. Là, vous voyez, je suis connecté en super administrateur, mais je pourrais aller chercher une carte abonnée. Donc, l'avantage d'aller chercher une carte abonnée, c'est que je n'ai pas besoin de me reconnecter dans une autre fenêtre ou un autre navigateur avec mon compte lecteur. Je peux faire les deux à la fois, c'est-à-dire gérer mon compte lecteur et être connecté en tant qu'administrateur. Donc, j'ai mes prêts qui remontent, j'ai mes informations de réservation, mes euh, suggestions, etc. Très pratique, il y a une vidéo, donc c'est une fonctionnalité qui existe dans le, la version historique depuis plusieurs années, maintenant. Euh, si ça vous intéresse, on peut vous envoyer la vidéo, Allez sur la chaîne YouTube. Voilà. Mais ça, on, quand on est administrateur, c'est très bien, c'est très pratique. Et puis quand on met bah un parent avec les enfants, euh, voilà, moi je sais que je l'ai très vite implémenté dans la version du magasin de thèmes pour gérer les cartes justement de, de ma femme et de mon fils. Euh, ensuite les paramètres. Donc là les paramètres. Alors ici ça bouge en fonction de qui est connecté, des droits qu'on a fait, des droits qu'on a. Alors, les paramètres génériques aux, on va dire, aux abonnés qui sont en qu droit. Donc, il y a la bibliothèque préférée. Donc, la bibliothèque préférée, Donc ça, quand on arrive de Nanook, SIGB Nanook, et qu'on a un compte lecteur, c'est en gros la bibliothèque par laquelle je suis rattaché lors de l'intégration des, des fichiers euh, SIGB. Donc, en gros, j'ai euh, la première médiathèque de mon réseau. Elle a... Euh, trois, enfin, 3000 mille utilisateurs et eh bon les trois utilisateurs qui vont être réceptionnés dans cette dans ce fichier pour cette bibliothèque là ils vont d'office être attachés à cette bibliothèque alors qu'est-ce que ça permet euh, la bibliothèque préférée alors ici par exemple j'avais j'ai plus de compte mais par exemple euh, alors est-ce que tu connais une qui aurait euh, je vais en cocher plusieurs et en fait tout l'intérêt donc là c'est pareil, il y a une récupération dans l'interface qui va être enrichie en fonction de ce que j'ai coché là donc l'utilisateur donc euh, normalement n'a rien à faire donc là je suis en administrateur, je n'ai pas de bibliothèque préférée puisque je ne viens pas d'un SIGB, je suis un compte purement créé dans, dans le logiciel Bokeh mais un utilisateur, normalement, de type euh, abonné, il n'a rien à faire, c'est déjà configuré euh, pour lui, mais il a la main pour aller choisir une autre bibliothèque, par exemple, dans le cadre d'un réseau. Il peut très bien dire, bah, moi, je sais que je peux aller, enfin, je me suis inscrit dans cette bibliothèque-là, mais je peux très bien aller à celle qui est plus proche de chez moi, ou qui est à peine un peu plus loin, ou qui est euh, euh, autre part, hein, euh, qui est proche du travail, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça fait Eh bien, si je fais une recherche je vais avoir un, un tag avec le nom de la bibliothèque qui apparaît sur la notice et ben, s'il si y a un exemplaire de euh, ben de cette notice qui est dans l'une de mes bibliothèques préférées voilà. alors ça s'arrête pas ici la belle histoire l'objectif derrière c'est en plus de ça de me dire ben, l'exemplaire le, non seulement il y a un exemplaire dans la bibliothèque préférée, mais aussi il est disponible. Donc en gros, c'est la question de la disponibilité en temps réel des exemplaires dans le résultat de recherche. Et elle va se faire comme ça. C'est-à-dire que il faut d'abord que l'exemplaire soit dans une de mes bibliothèques préférées pour me donner sa disponibilité en temps réel qui fait que, par exemple, je vais avoir le nom de ma bibliothèque qui va être un peu plus gros ou changer de couleur. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous illustrer ça Donc, là, la partie disponibilité en temps réel, ça, c'est dans mes petits carnets. Ici, tout, tout. Alors, c'est un peu bas parce que ça fait très longtemps. Voilà. C'est dans les tuyaux, tout en bas. Mais ça peut remonter très vite. Hein. Il ne faut pas s'inquiéter. Et alors, agglomoulant... Alors, on va voir le temps que ça charge. Donc, sur le résultat de recherche. on est à, on est, attends, on est à la fin du temps. Je laisse te juste finir le, les petits, euh, oui. les petits, euh, les dernières configs. Voilà. Donc ensuite, l'utilisateur, indépendamment de, des configurations que vous auriez pu mettre dans les différentes boîtes ou type de recherche, etc. Il peut choisir lui-même son ordre préféré de la recherche. Donc, à partir du moment où il le change, ça s'enregistre et il a la main dessus pour le contrôler. Euh, la disposition de la recherche également, le nombre de résultats qu'il va afficher, etc. Et en tant qu'administrateur, euh, alors le changer l'image aussi, qui est en, en doublon avec euh, ce qu'il y avait euh, en haut du, du compte lecteur ici, avec ce bouton-là. Là, si on loupe celui-là, on peut le retrouver dans sa configuration ici. Et en tant qu'administrateur, on peut aller changer son thème d'interface d'administration et on peut décider de masquer la fenêtre des nouvelles fonctionnalités pour toujours. Voilà. En cochant ça. Voilà. Donc la recherche, étoile, voilà. Alors bon, bah, j'ai déjà des choses. Alors, ce que je vais avoir Voilà, par exemple, ici, j'ai euh, donc la médiathèque à euh, la passerelle qui s'affiche, ce petit tag-là, puisque, a priori, le boulet bill numéro 5 est, euh, dans, a un exemplaire dans, dans cette, dans cette médiathèque-là. Voilà. Euh, voilà sur le compte lecteur, donc sur ensuite les blocs qu'on n'a pas vu rapidement, donc les prêts et les réservations euh, classiques, les prêts en cours, les prêts, euh, donc là ils sont en gris puisque j'en ai pas, donc les prêts en cours euh, SIGB, les prêts en cours numériques uniquement dans Bokeh, l'historique de prêts renvoyé par le SIGB, les réservations. Eh bien, c'est pareil. A priori, c'est des informations uniquement du SIGB. Et dans l'agenda, vous allez avoir les activités. Si vous utilisez le module activité, vous allez avoir les rendez-vous. Alors ça, c'est plus un module qui concerne les BDP. C'est pour la récupération des livres, etc. Et c'est que pour les administrations. Et prochainement, vous avez... Euh, qui est en cours de développement actuellement, le drive. Donc dans mon agenda, je pourrais aller consulter euh, le, le drive, c'est-à-dire quand est-ce que je peux aller chercher la réservation, euh, etc. chose qui sera redondant avec dans mes réservations, il y aura un tag qui dit euh, que le, le document est prêt, qu'il y a un rendez-vous ou des choses comme ça. Euh, voilà pour le compte lecteur. Bon, ben j'espère que vous aurez appris des choses dans ces conditions très, très difficiles. Et ouais, je peux... Oui, c'est bon, j'ai réussi à illustrer ça. Alors, du coup, du coup, je voulais lancer une discussion ouverte, mais du coup, on n'aura pas le temps aujourd'hui et euh, c'était peut-être encore tôt c'était euh, comment les personnes qui participent on est toujours à peu près le même nombre là, on est toujours une, un peu plus d'une vingtaine c'est comment on imagine l'avenir du magasin de thèmes en fait euh, plutôt sur le, le choix des thèmes comment on crée un thème comment je peux le rendre public et, etc etc en fait. c'était euh, euh, plutôt euh, fou, enfin apporter plus de thèmes dans la liste voire même que vous soyez apte en fait à, à dire que bah, une fois que vous avez bien pris en main un thème que vous l'avez bien customisé que vous pourriez en, en théorie le remettre euh, dans la communauté mais ça ça va être un autre sujet pour un autre jour bah, après euh, je peux donner déjà quelques éléments de réponse hein. le... À partir du moment où vous êtes serein avec le thème que vous l'avez bien on va dire, exercé, parce que là, les thèmes que vous avez pour l'instant dans le magasin, c'est des thèmes en fait, copiés-collés de la version historique qui ont été exercés sur des sites en production et qu'on a juste en fait, recopiés pour en faire un magasin de thèmes. Donc l'enrichissement des magasins de thèmes, il va se faire bah, d'une part euh, d'AFI euh, sur ses propres clients qui partent sur un, enfin, qui partent sur un magasin de thème de base, mais qui le font énormément bouger, que le résultat nous plaît à nous, à, à AFI, on va le générer. Donc typiquement, euh, tout à l'heure, j'essayais de vous montrer avec le site de GPSEA. Il a un look plutôt sympa et de le reverser, ça, je pense que ça a de la valeur. Et en plus de ça, il a des demandes d'évolution dans le thème qui fait qu'il euh, aura des particularités sur ce thème. Donc ça, c'est le premier flux, on va dire, de, de nouveaux thèmes, c'est-à-dire ce que AFI a entre les mains et, et qu'on trouve... Euh, euh, joli ou, ou de toute façon. Ou alors qu'on est obligé d'en faire un thème puisqu'il y a des choses euh, visuellement qu'on est obligé de, de, de créer d'autres fichiers, PHP, etc. Euh, après, au niveau communautaire, eh ben, euh, ça peut être euh, ne serait-ce qu'un enfin, qu mail dans la mailing list pour dire, voilà, moi, je, je veux partager mon thème. Euh, et, et voilà, ça s'arrête là. Alors, pour l'instant, l'intégration se fait manuellement par les développeurs. C'est... Très peu de travail, pas, ça ne coûte, coûte pas cher de le, re, de le reverser pour l'instant manuellement par un développeur. Alors, ça ne coûte pas cher, c'est relatif. Hein, comparé à avoir un bouton pour dire « je le publie », c'est quand, quand même différent. Par contre, il y a des choses qui font comprendre sur la création du thème, c'est tout ce qui va être menu et page supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez vous créer un thème ou vouloir le rendre public, en fait, toute la partie médiation va forcément être impactée. C'est déjà le cas, en fait, quand vous faites tester un thème, vous avez un menu qui renvoie nulle part, toujours sur la même page, parce qu'en fait, on ne peut pas produire, enfin, prédire ni produire les différentes pages de contenu qui sont propres à votre base de données. C'est-à-dire qu'on je je, ne va pas récupérer les articles, parce qu'un article pour GPSE1 ne va pas concerner un article pour BOL. Donc il y a une certaine limitation. Donc en gros, il y a uniquement la page d'accueil, on va dire, qui est réutilisable. Et, euh, et puis c'est tout. Et après les menus, on va garder les libellés. Par contre, les, les, les entrées derrière sont, sont, sont vidées. Quoi. Donc c'est pour ça que le thème finalement n'est pas très compliqué. Parce que toute la, la partie médiation, finalement.. On, on, on ne peut pas la récupérer, puisqu'elle a, elle a, elle a de sens que vous, dans votre contexte réel. Donc, voilà, donc pour l'instant, si il y a des thèmes euh, qui sont aboutis, produits par vous, que vous voulez les voir euh, dans le magasin de thèmes, euh, pas de problème, il faut, il faut en discuter. Et, euh, et c'est bien, nous, nous ça quelque part, ça, ça nous arrange, hein, ça nous évite d'aller choisir des, des thèmes, etc. Ouais, sachant qu'on ne pique pas le thème comme ça, il hein, faut demander les autorisations euh, oui, collectivités, oui, que... voire même aux agences graphiques qui auraient produit, euh, qui auraient produit la, la charte. Hein. Ah, pour... Pour répondre à Laetitia, euh, ouais, c'est essentiellement la page d'accueil hein, qui serait impactée. La présentation des notices, euh, elle varie très peu. Sauf, euh, effectivement, il y aura les codes couleurs de, de cette page d'accueil qui seraient créés Mais euh, aujourd'hui, comme les pages notices, elles sont pas réellement configurables. Pour le moment, ça aurait tout le temps à, à peu près à la même tête. Pareil pour ce et… Voilà, en fait, donc ce qui va se passer, c'est que vous allez garder, le pour, pour la page notice, vous allez garder le, le bandeau, qui va être vraiment le thème, et le bas de page. Après, si, le, le ce qui peut être… Bah, le, tous les codes couleurs qui auraient été injectés en CSS. ou voilà. voilà, et après, il y a quand même de la configuration. Si, par exemple, vous vous êtes mis en deux colonnes, que dans la colonne de gauche, vous avez mis tel type de boîte, ça, c'est gardé. Ça, c'est gardé. Ce que je dis, hein, c'est vraiment ce qui ne peut pas être récupéré. C'est uniquement une page. Donc, créer un nouveau, une nouvelle page dans le profil. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. C'est ça. Hein. Profil. Ici, euh, voilà. Par exemple, ici, si euh, l'accueil musclé, on veut le récupérer pour en faire un thème, on va s'arrêter à accueil. C'est-à-dire que s'il y a une entrée dans le menu qui pointe vers la page catalogue ou médiathèque, ces deux pages-là euh, ne vont pas être gardées. Donc en gros dans le menu, le, le menu accueil où il y aura marqué catalogue, l'entrée sera vidée et retombera sur accueil. Parce qu'en fait, de toute façon, les, les, les profils comme ça derrière, voilà, c'est de la médiation qui est, qui est gérée par, par vos équipes. C'est un peu difficile de proposer. Enfin, du coup, après, on va rentrer dans le problème de on vous propose quelque chose et puis vous cassez tout parce que enfin, vous cassez tout dans le sens où vous jetez les choses qui ne vous intéressent pas. Donc, c'est pas, c'est plus pertinent de juste proposer une page d'accueil sympa avec euh, la configuration euh, des boîtes euh, d'entête et de, et de bas de page. Euh, et après, le menu, c'est vous qui le gérez, quoi. Euh, Willy, il pose une question. Si tu as ton micro, Willy, je préfère que tu la poses à l'oral parce que je ne vois pas tout le contexte. Ne pourrait-on pas penser une bibliothèque fictive qui permettrait de récupérer certaines informations Ou de dire euh, qu'on mette à disposition... Un... Que ça crée des faux articles ou que ça appelle des articles d'une autre base Bokeh euh, Oui, en fait, l'idée, ce sera un peu ça. Euh, par exemple, une bibliothèque avec euh, quelques livres. Euh, éventuellement un agenda et des articles en comme ça, à la création du thème, on pourra avoir peut-être plus que la page d'accueil c'est juste une idée comme ça non ah, on voit les, les exemples de, de Wordpress ou des choses comme ça, euh, je crois qu'ils créent des contenus fictifs, mais après c'est toujours un peu le bordel à aller nettoyer euh, euh, quand on teste des thèmes Euh, après, euh, s'appuyer sur une plateforme euh, externe, je ne sais pas. c'est ouais, à voir. En, en fait, là où il faut mettre l'accent, c'est savoir c'est qu'est-ce qu -ce qui va pour vous euh, aller le plus vite dire dans la, la mise en production, euh, vous partez sur un projet euh, d'un thème, en euh, choisissez un qui vous convient. Donc déjà, les, les, les boîtes qui sont fournies essayent de récupérer euh, le maximum de, de contenu connu Donc, euh, par exemple, pour la, la boîte des bibliothèques, euh, ça, ça va récupérer des bibliothèques qui sont déjà dans le site. Pas, ça ne va pas faire des boîtes vides pour les boîtes articles aussi, les boîtes auteurs, etc. Maintenant, le problème, c'est que les, bah, les boquets, ils, ils ont des données euh, hétérogènes. Et donc, essayer de trouver euh, la bonne donnée, d'un euh, certain automatisme, pour, euh, bah, pour présenter quelque chose de sympa, etc., bah, en fait, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas euh, top-top. Au départ, c'est ce qui se passait, en fait, les premières versions du magasin de thèmes, les premiers thèmes, en fait, qu on a, qu on a, quand, quand on a fait des essais, venaient avec une page d'accueil, en fait, qui reprenait la page d'accueil actuelle. Elle reprenait les boîtes et euh, elle pouvait faire quoi Elle pouvait déplacer une boîte pour essayer de manipuler le, le rendu. Mais en fait, ça ne va pas du tout parce que... Euh, la proposition, enfin la force aussi du magasin de thèmes, c'est en fait de vous décharger quand même euh, bah d'une certaine, euh, certaine médiation et d'une certaine compréhension. De... En, en fait, ça vous fait un rattrapage. C'est-à-dire que ah, bah, tiens, ce thème est sympa, effectivement, il a des boîtes que je ne connaissais pas. Ça vous fait découvrir des choses. Donc, il y a ce côté-là aussi qui est... Euh à prendre en compte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez refaire un, vous voulez refaire un site, en fait, c'est euh, bah, il faut un peu oublier le, la version, euh, la version historique et euh, essayer de re-rentrer de re dans ce que propose le thème. Donc, quand on a un menu, voilà, qui propose bah, des entrées qu'on n'avait pas forcément avant, euh, mais pour autant qui sont, bah, après, voilà, voilà, ils sont vides. Hein. Mais euh, du coup, c'est plutôt ça l'exercice de la mise en production enfin, ou de l'utilisation d'un nouveau thème. C'est-à-dire que par rapport, au, voilà, par rapport au, à ce qu'on qu a envie de mettre dans le nouveau site, ou alors qu'on ne sait pas quoi mettre dans le nouveau site, et bien on, on, nous on va essayer on va garantir, on va essayer de garantir que les thèmes proposés bah, vous permettent bah, de mettre en avant euh, votre fond euh, du mieux qu'on qu peut avec le logiciel que vous avez. Ok. Du, du coup, on, on va clore. Euh, de toute façon, c'est un, un vaste sujet euh, sur lequel on, on aura bien l'occasion de revenir. Euh, effectivement, je vois les derniers messages qui passent, que vous faites plutôt un, avoir un système de prévisualisation sans que ça crée euh, une page pas aussi mais en même temps il y a un moment quand vous voudrez l'utiliser il faut que ça crée une page donc ça empêche pas d'avoir la mécanique alors, alors non mais de toute façon voilà la création de la, de la page euh, c'est euh, comment dire c'est purement technique en fait la, la prévisualisation c'est déjà ce que ça fait c'est à dire en fait votre profil il n'est pas indexé il est certes, il y a une, une, une sensation que c'est de sauvegarder puisque ça apparaît dans la liste des profils. Mais en fait, je, je, je masquerais les profils qui viennent avec un thème et puis bah, ça réglerait le problème. Donc, ça, c'est purement technique. Ce n'est pas, pas un souci. C'est une vraie prévisualisation. Le profil, il n'est est pas recensé, il n'est pas indexé. Euh, on peut le mettre en privé, on peut le garder en public, comme on veut. C'est mieux de le garder en public, d'ailleurs, pour faire ses tests. Et euh... Mais c'est une vraie prévisualisation. Il n'y a pas de lien qui est fait dans votre site public vers cette nouvelle, ce nouveau profil. Alors Après, c'est plus une question voilà, de, de visualisation. Est-ce que dans la gestion des profils qu'on voit ici, il faudrait avoir un, un, les séparer voilà, ça, ça, ça, ça peut peut-être être pertinent pour vous aussi. Euh, aujourd'hui, ça vous, ça vous pollue quelque part le, ce qui est en production. Quoi. On clôt pour aujourd'hui Alors Catherine, dernière question. Dans les notices, notamment musique, les titres de morceaux apparaissent sous le titre. Ah mais ça, je crois que ça va être corrigé dans la version de lundi. Euh, oui, ça. Alors je crois que j'ai pas forcément de, j'ai pas forcément de ticket, mais c'est, euh, c'est corrigé, oui. j'ai, oui, pas fait de, j'ai pas fait de tâche, mais je l'ai enlevé. Assez ah assez oui, euh, Lucille, elle, elle souligne un, un bug que j'ai observé aussi. Euh, C'est euh, Quand tu mets une boîte article, tu mets un titre à la boîte et tu as un titre de l'article, même si tu as coché titre caché, ils s'en foutent. Ils t'affichent les deux titres. Euh, oui, je, je regarderai. Euh, oui, oui, oui, c'est juste. Euh, effectivement, effectivement, ça je peux le remettre. Alors pour Géraldine, effectivement, euh, on, on va voir cette semaine si euh, mardi prochain on, on continue le, le webinaire. En même temps, on a du retard parce qu'on devrait faire on aurait dû faire du Saint-Claude et du et du et du et du Melun aujourd'hui. Donc, si tout revient à la normale euh, très vite, bah, du coup, on pourra re-regarder euh, comment améliorer vos, vos, euh, vos tests. Ah ouais, C'est toujours les jours. Hein. Bon, bah, merci à tous d'avoir écouté ce monologue. Là, ah, t'as pas l'habitude, ça fait bizarre. Hein